premièrement je voudrais vous donner les bienvenus. Euh, J'adore que vous êtes professeur. Vous êtes l'âme de notre société, surtout d'histoire, parce que l'histoire est très facile à s'oublier. Et on répète nos erreurs. Donc, euh, pour ce qui concerne l'exposition Momie égyptien euh, en fait, c est, c est, il s'agit d'une production du British Museum. C'est fait un, les résultats d'une uh, ongoing research. Uh, ils ont commencé à, à, à étudier uh, leurs momies. Ils ont presque 80 momies uh, qui ont été collectionnées et acquises par le British Museum à la fin du 19e siècle pour la plupart, donc ils ont quand même une provenance euh, incroyable et donc euh, la première chose dans l'exposition que vous voyez ça, il s'agit des six individus Premièrement, ce sont six personnes qui ont vécu euh, de 900 avant notre ère à 200 après notre ère. Donc, il s'agit presque d'un excursus historique de presque 1000 ans, euh, qui est quand même intéressant. On sait toujours que l'archéologie égyptienne, en fait, euh, l'égypte ancienne, déjà à partir du 4e millénaire, était déjà quand même développée, et en partant justement du 3e millénaire, qui commence vraiment à voir la momification comme processus rituel, en fait, très... Euh, Répandu, euh, parmi la population de haute rang, hein. On parle toujours euh, des gens qui, quand même, avaient la possibilité, les ressources et, et les, les contrôles euh, pour pouvoir se faire momifier, donc faire se immob... immortaliser d'une certaine façon et, et être presque divines dans leur forme, à forme d'Osiris. Euh, euh, donc, il y a six, six individus, euh, comme vous voyez, euh, il y a euh, trois femmes, euh, un jeune enfant d'Awara, euh, un prêtre Dakmin, et un jeune homme de la période romaine. Donc. Euh on a, pourquoi on a cette période-là dans l'exposition Premièrement parce que presque tous les momies qui viennent de British Museum sont de cette période-là. C'était en fait à partir justement de la deuxième moitié du 19e siècle, quand il y avait les premières excavations plutôt euh, officielles, en fait, dans la région de Thèbes. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ces momies viennent en fait de la région de Luxor, de Thèbes. L'exposition quand elle, était conçue par le British Museum, donc le but ultime c'était de fournir des outils d'analyse, d'investigation on en a fait bioarchéologique pour pouvoir savoir plus sur ces momies, sur ces individus, leur vie. En fait, en anglais, le, le, les titres, c'est « Exploring Ancient Lives ». Donc, c'est l'idée, en fait, de rentrer dans la vie quotidienne, dans la vie de ces gens, et à travers ces sortes de nouvelles technologies et de nouvelles informations qui nous donnent des, des données sur leur âge, sur leur état de, salut, euh, de santé, -moi, euh, et aussi euh, les, les genres, évidemment, et toutes sortes d'autres, euh, par exemple, les maladies qui pouvez souffrir et vous vous, vous, vous allez vous amerveiller merveiller en fait euh, à quel point il souffrait de mal dedans. dents. <rire> La première personne que vous allez voir dans les salles, c'est Nesta Wedjat. Nesta Wedjat, en fait, c'était une femme de foyer, « the lady of the house ». C'était en fait une femme, probablement d'une famille, famille quand même aisée, qui pouvait s'afforder d'avoir euh, euh, trois cercueils et une momification exceptionnelle. Hein. Si on pense que c'est là, euh, la, la madame euh, était, euh, vécu, a vécu à la 25e dynastie, donc euh, 700 avant euh, l'ère commune, et, et qui est encore quand même momifiée intacte a été soigneusement euh, quand même euh, tenu et préservé par le British Museum pendant longtemps. Ça c'est aussi quelque chose qui, qui a euh, ajouté, <rire> a aidé à sa, sa préservation. Dans le cas de Nestawajat et comme dans le cas des autres momies on parle toujours de, de l'individu pour parler de thématiques beaucoup plus amples. Donc dans le cas de Nestawajat, on parle par exemple de ce qui était les imbameurs, on parle de la momification parce que grâce au CD-Scan, Aujourd'hui, on peut vraiment savoir de quelle façon les, les corps étaient traités lors de la mort. La momification, en fait, c'était des prêtres qui avaient, justement, il y avait différents rangs de prêtres qui allaient faire la momification. Il y avait 35 jours de momification pratiques, donc dans le sens qu'une fois que tu es mort, tu t'en vas dans l'atelier. Tu attends qui vient les prêtres. et le prêtre t'ouvre la, la, la, la côté de ton, ton, ton stomac et viscère tout, ces, tout la, les, les poumons, les, les foies, l'estomac, et l'intestine en général. Premièrement, il les momifie les, les aussi. Et parfois, il les place dans des vases canopes, mais pas tout le temps. Dans le sens que, par exemple, pour une estomac, les, les, les tous les intestins ont été momifiés, mais placés à l'intérieur de ses jambes. Donc, une bande avec elle. Et je pense que la question, c'était que toujours, quand on allait renaître, il fallait avoir tout. Parce que le cerveau était toujours en fait, sorti de, de nez avec une petite incision en fait de sept nades euh, du nez et ils étaient extrêmement euh, rigoureux extrêmement euh, gentils en fait de certaines façons mais c'était pour eux, le cerveau n'y a rien à voir, c'était comme le jeter à la poubelle. <rire> Parce que pour eux, l'âme et l'intellect, donc les bas, les cas et ce était les caractères, les tempéraments de chacune, venaient du cœur. Alors, le car, notre idée du car en fait, vient de ce que les Égyptiens disaient. C'est eux qui ont commencé à avoir ce genre de réflexion parce que probablement c'était la chose qu'on pouvait, pouvait sentir. Dans le cas de la deuxième euh, momie, qui est la momie, la préférée des biarchéologues du British Museum, euh, Daniel Antoine, qui est venu à l'inauguration et qui disait justement qu'il aimait cette momie, c'est une momie d'un chanteur, euh, chanteresse, chanteresse du temple, du temple d'Amoura, probablement, dans la région de Thèbes, et, et justement faisait partie de l'aristocratie, un peu, comme on pourrait dire, parce qu'elle quand même avait accès à tout ce qui était les, euh, euh, euh, les, les, la, bon, on la richesse. Vivre bien, encore une fois, c'est entre guillemets. Parce qu'on a, on a vu, par exemple, que dans la grande part de ces gens qui étaient autour et vivaient de l'économie du temple, leur émail euh, éma dentale était extrêmement euh, usuré, extrêmement consumé Et on pense que euh, l'alimentation, on parle de l'alimentation, par exemple, était extrêmement dure, il grignotaient des choses extrêmement dures, des pains durs, des choses dures. Et probablement, c'était dû au fait qu'eux, ils se nourrissaient de ce qui étaient les enfants qui arrivait au temple et on voit dans les artères de la visualisation qu'il y a des dépôts de cholestérol dans les artères, des de traces d'artères qui sont encore visibles euh, à travers la visualisation. Donc on pense toujours que les, les maladies cardiovasculaires sont un peu comme euh, les symptômes de notre, notre temps, euh, mais en fait ils souffraient énormément d'attaques de, euh, de, euh, cardiaques, AVC et tout ça, qui étaient reliés justement à ce sort probablement d'infections de, de, euh, de sang qui venaient de l'infection en fait propagée dans la, dans la bouche. La troisième c'est la momie d'un prêtre, cette fois ici, encore une fois, Middle Age, donc euh, probablement euh, il est mort avant 49 ans, et, et qui euh, était le fameux prophète d'Émilie. On parlera comment les prêtres en fait, étaient activés, comment la société de prêt, la, la prêtrise était, euh, euh, était organisée à l'époque. Et on sait que, par exemple, les prêtres euh, pouvaient euh, passer d'un temple à l'autre, donc avaient des périodes, où ils performaient les rituels dans un temple. Après, après, il passait dans un autre temple. Donc, il s'est promené, en fait, dans différents temples. On parlera d'alimentation. Donc, dans le cas ici, vous avez à, à votre gauche, c'est, en fait, une maquette d'une production de, de bière. Alors, là, j'adore, parce que la bière est toujours, les vins, les bières, la bière, évidemment, ils ne pouvaient pas boire l'eau de Nil. Probablement, ils ont fait ça, ils ont changé d'idée. <rires> euh, oh. alors, alors la production des bières en fait ça faisait partie aussi du temple donc à l'intérieur du temple il y avait toutes sortes de productions de bières donc c'était une autre source d'income sur euh, le pour les temples. La chanteuse de temple, c'est là, où on ne connaît pas les noms. Anonyme, parce que son nom a été, pas, été effacé du cercueil. En fait, si vous savez, en, en, dans l'Égypte ancien, euh, les noms étaient la chose plus importante. Donc, les noms, pas seulement en Égypte ancien, si on parle en Chine aussi, les noms sont extrêmement importants. Donc, l'effacement de noms, c'est l'effacement de la mémoire. Et donc, tu es perdu. Dans le cas de la chanteuse du temple, on sait qu'elle était une chanteuse en fait d'autres langues probablement une soliste, euh, qui allait chanter dans, les, dans, les, dans la chambre des secrets. Donc c'était vraiment une prêtresse d'autres langues Les prêtresses à l'époque aussi, on parle de cette chanteuse, chanteuse mais on parle justement de qu ce qu'était l'idée de beauté par exemple à l'époque. Et euh, on parlera des bijoux. Euh, on a des bijoux extraordinaires du Nouvel Empire, qui est de la collection du British Museum, qui nous font... Euh, tourner la tête un peu parce que c'est extrêmement, euh, extrêmement d'une finesse extrême et, et l'idée de l'apparence était extrêmement puissante. Donc, oh, the way I look has to be perfect. Et donc, on a toutes sortes de figurines, par exemple, comme celle-là, que vous voyez, c'est un mannequin, là, c'est euh, extrêmement euh, fin, avec ces sortes de vêtements euh, pliés, euh, avec de euh, Faites euh, probablement des soies ou quand même des de très très très légères, encore une fois aussi les vêtements, la, la façon avec laquelle tout est vêté et surtout l'épaisseur par exemple du de, de, de, de, de, de, de, de, tissu était en fait un, un marqueur de, de, de, de status. Notre avant-dernière euh, euh, visiteur, <rire> on pourrait dire, euh, c'est un petit enfant de 2 ans qui vient de l'oasis de d'Awara. Les petits enfants d'Awara sont exceptionnels dans le fait qu'à euh, partir, seulement à partir de la période romaine, on, on, euh, on voit euh, plus de momifications d'enfants. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Évidemment, le, les enfants, la mortalité infantile est très, très haute et on n'avait pas les ressources et on ne pensait pas d'utiliser des ressources de s'écouter pour euh, embaumer un enfant. Donc il y a un changement à niveau justement de, de la perception aussi de l'enfance, de ce qui voulait dire la signification d'avoir un enfant qui, euh, a, qui a lieu justement à ces périodes là euh, Dans le cas de cette petite enfant, on parlera de la famille, on verra comment la famille, euh, les nucléus familial étaient la mère, les pères et l'enfant. Et ça pour moi c'est la, la, la, la, la, la, la salle la plus euh, précieuse. Parce parce que euh, d'avoir ce sort d'informations sur la vie de tous les jours des enfants, extrêmement rare. Donc, on, on utilise, on a des repères euh, archéologiques euh, de ces côtés, seulement dans des arrêts où il y a le désert, il y a un environnement très sec, très salinique, avec beaucoup de sel, comme dans le cas de, justement de, euh, de l'Égypte de ancienne. Et euh, justement, et, et il fait chaud, chaud. Donc, tchou. Ils il restent il reste pratiquement, sont comme euh, car, euh, carbonisés. Mais si on touche vraiment, si on trouve cette petite euh, jouet de cheval à roue, euh, c'est comme s'il était fait euh, hier. La dernière, notre dernière euh, personne qu'on va visiter, c'est le jeune homme de, euh, de la période romaine, qui vient de la région thébaine. Cette sorte de euh, momification, comme vous voyez, il n'y a pas de cercueil, par exemple, était en fait, la période romaine était une période de métissage culturel extraordinaire, parce qu'après la période tolémaïque avec les Grecs, il y avait eu quand même un influx des populations, en fait, du bassin méditerranéen et de l'Empire romain versus l'Égypte. Et ça s'est intégré extrêmement euh, de façon, bon, euh, euh, à partir du registre archéologique, on, on parlera d'un succès de métissage, parce que euh, du point de vue, par exemple, de ce qui était les, les, les pratiques des funéraires, on a ce sort de révolution un peu synthétique, qui synthétise deux mondes. Donc il y a d'un côté encore la momification, qui est encore très, euh, très importante, mais de l'autre côté, il y a aussi l'évidence, par exemple, des peintures, ce qu'on appelle les mammifères portraits, dont les portraitures qui ont été faites en fait sur un petit euh, morceau de bois importé par, dans le, euh, de l'Europe et étaient faites avec la, la, pour la plupart on dirait, euh, par la technique de l'incastique. Donc une technique qui est utilisée en fait dans l'Empire et venait de Rome euh, originairement. Et dans le cas de notre homme, par exemple, vous voyez qu'il y a quand même une sorte de euh, euh, voilà, euh, évocation de ce qui était la toge et Clavus. Donc c'était ce sort d'affinité. Donc probablement les personnages comme tels quels les jeunes hommes n'étaient pas romains, mais voulaient justement euh, faire montrer ce qui était la, son affiliation avec euh, la Rome ancienne. Donc la grande partie de ces euh, portraits de, de momies ont toujours ce sort d'habillage qui, qui rappelle l'Empire romain. Une autre chose intéressante et extrêmement... Que nous Rende ces sortes d'universalité en fait. On parle d'un et tout ça. Ces un messages universels, bon, universels, mais on a ici par exemple des étiquettes de momies. Qu'est-ce que ça veut dire étiquette de momies Ça fait des tags. Des mummy Tags, qui est utilisé pour identifier la momie. Dans le sens qu'il y avait tellement de turnover, il y avait tellement de fréquences de, de gens dans l'atelier, que l'atelier, à un moment donné, perdait euh, ce qui la momie, de la ce qui a. Donc, pour éviter d'avoir des swaps, et donner aux, aux, aux chers membres de la famille, les personnes qui n'étaient pas hein, ce qu'ils désiraient, on mettait des « labels », donc il y a des étiquettes où il y a les noms et la provenance de chaque, chaque défunt. Je vous remercie pour votre temps. Je sais que j'ai parlé très vite, mais ça, ça va. <rire> euh, bon, ce n'est pas ma première langue, donc j'espère je, que vous avez bien compris. Et je vous invite vraiment à, à, à, à, à, à, à rentrer dans l'Égypte le, le ancienne en sachant que notre, notre fascination, c'est une fascination d'un fait collectif qui a été produit à travers des siècles en fait de manipulation, de brainwashing. <rires>